My name is Alvin Bonjour à toutes et à tous, membres de l'Église Unie. Nous vous invitons à participer à la course Alvin Dixon du 44e Conseil Général. La course Alvin Dixon rend hommage à la vie et à l'héritage d'Alvin Dixon, un membre de la Première Nation à un survivant des pensionnats autochtones et un leader au sein de l'Église Unie du Canada. Alvin était également un coureur, ayant notamment participé à la course de 10 km organisée par le Vancouver Sun et à diverses autres courses avant d'être emporté par le cancer. La Fondation de l'Église Unie a créé un fonds commémoratif Alvin Dixon pour honorer sa mémoire et faire en sorte que se poursuive le travail de réconciliation qui, à ses yeux, était si important. « Je participe à cette course parce que j'aime courir, mais surtout parce que je veux honorer la mémoire d'Alvin Dixon et contribuer à recueillir des fonds pour soutenir le travail de réconciliation de l'Église unie du Canada. En cliquant sur le, sur le lien à la fin de cette vidéo, vous accéderez à des renseignements sur la marche à suivre pour vous inscrire et recueillir des fonds. Combien de paroisses dans tout le Canada participeront à la course? Peut-être se lancera-t-on des défis entre paroisses? ou entre régions. J'espère que vous vous joindrez à moi en prenant part à la course Alvin Dixon.